C'est l'histoire de, de Michel qui est un patron de, de PME qui, qui a perdu son plus gros client une multinationale qui a délocalisé et il essaye de s'en sortir mais il n'y arrive pas donc il fait, des, il fait des choses qui sont considérées comme euh, mal par euh, l'administration et donc euh, finalement il perd tout jusqu'à sa femme et puis il va essayer de rebondir je dirais pour et reconquérir sa femme et s'en sortir et avec l'aide de euh, un de ses ouvriers et de son comptable, qui, qui sont dans le même cas que lui, c'est-à-dire dans la merde. Renaud Rutten a travaillé avec nous sur, sur nos précédents nos métrages et ça fait longtemps qu'on avait envie de lui confier un, un premier rôle parce qu'on pense que c'est un immense comédien, vraiment, qui a, qui, qui a un potentiel dramatique et un potentiel émotionnel et un potentiel de rire euh, exceptionnel. Alors Achille, on l'avait découvert dans, dans Les oiseaux de passage, un de nos films. Il avait un tout petit rôle, mais on l'avait trouvé brillant. Et euh, Tomo Denard, ben, on l'a vu dans, dans, dans plusieurs films ou ainsi de suite, et on pensait qu'il correspondait vraiment au personnage de Bruno dans notre film. Et euh, Isabelle Bertok aussi, on l'avait vu dans Installatista par exemple, et euh, on trouvait aussi Voilà, c'était trouver des acteurs qui. On voulait vraiment des acteurs qui, euh, auxquels le, le, les, les spectateurs puissent s'identifier, mais qui, qui, qui, ont, qui ont cette humanité, qui arrivent à, à, à transmettre une, une vraie humanité, et, et voilà, ça me semblait très important. Et, euh, et qui et qui fonctionne bien ensemble. Je, je pense qu'ils fonctionnent bien. tous les quatre très très bien ensemble. Ce que j'ai lu m'a concerné directement. Je me suis sentie directement touchée par le propos. Euh, il y a une sorte d'injustice euh, à ne pas parler des, des gens du milieu, on va dire, c'est-à-dire du milieu euh, de la classe sociale moyenne. On n'en parle pas. On ne discute pas de leur vie, de leurs petites histoires, de leur. Il euh, n'y a pas il n'y a pas assez de paroles là-dessus sur. Euh, sur ces êtres humains qu'ils sont, pas uniquement sur leurs projets, sur, euh, pas uniquement sur leur argent, pas sur leur entreprise, sur, sur ce qu'ils sont profondément. Olivier m'a abordé en parlant d'une histoire d'amour. C'est intéressant parce qu'on parle d'un sujet social, d'une faillite, de quelque chose euh, qui peut arriver, et euh, qui arrive à l'heure actuelle de manière monumentale à énormément de gens. Et là, euh, il me dit, voilà, pour moi, Renaud et toi, euh, ce personnage Blandine Michel, c'est vraiment je veux voir cette histoire d'amour. Ce qui les a portés, c'est leur amour, c'est leur couple, c'est leur bébé, cette entreprise. Donc ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils ont eu cette entreprise. Et ça a vraiment été florissant. Et puis euh, les choses euh, ont bien grandi, tout, tout a bien évolué. Et puis voilà, quelque chose est arrivé et, euh, ça leur est tombé sur la gueule. Ils ont fait une erreur à pas de travers. Et évidemment, la justice à ce moment-là, c'est parfois pire que les pires criminels. Dont on nous tombe dessus en, en quelques secondes et puis tout s'effondre. Et là, l'amour prend le dessus, l'amitié prend le dessus. Il y a des choses quand même euh, d'une grande humanité à, à découdre. La... Oui, oui. C'est un bonheur de jouer avec Isabelle parce que ça se passe dans les yeux et tu pas besoin de trop parler. Et eux, ils n'aiment pas. Honnêtement, j'en parlais avec Tom O'Donard d'autre jour qui me dit « Moi, c'est surtout tout film, j'ai 30 répliques, c'est beaucoup. » Donc, il n'y a, a pas du blabla. Et Olivier a ce côté euh, magnifiquement enfantin d'être émerveillé par ce qu'il voit. Vous voyez moi, j'ai un petit peu tourné à gauche, à droite avec des gens qui Ok, ça va, elle est bonne. » Et tu te dis « Ouais, mais t'es content ou pas ?» Et lui, il est il est ravi. Il est ravi de ce qui se passe. Il est ravi du, du fait qu'il y ait du soleil. C'est est un, un gosse. Et comme moi, j'en suis resté un, on s'entend bien. On, on est bien dans la cour à jouer, nous deux. Ça me semble très important que les, le spectateur vive une expérience émotionnelle positive. Est on peut, je pense qu'on peut parler de choses graves tout en utilisant des euh, choses euh, qui font que les gens sortent du... Sortent du cinéma ou de leur, de leur spectacle, de leur film, en ayant vécu quelque chose de, de positif et qui les qu a, qu a émus et qui les a, qu a en même temps. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.